Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage, je loin d'ici, elle est ma lady mélodie. D'où Comment il est la aujourd'hui? On voit petit tuto, sortir un peu du concept Sega. On va voir Lady mélodies avec 4 accords. Donc, euh, Tom Fragère, Lady mélodies Si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la petite cloche pour les prochains tutos. merci également pour tous les commentaires que ça tu peux laisser sur ma chaîne. Et puis, on commence de suite, comme d'habitude, après l'intro. Doubois! Alors on voit les accords ensemble. Le Ré majeur. Le La majeur. Le Mi majeur aussi. Le Mi majeur. Et un accord qu'on n'a jamais vu. Le Fa dièse mineur. Ré majeur. La majeur. Le Mi. Et le Fa dièse mineur. Barré à la deuxième case. Et puis le doigté d'un Mi. Mineur. Ok. Le style reggae, c'est plutôt bas. C'est le bas qui est important. Accentué sur le bas. Bas. Bas. Je me baladais souvent. C'est vrai. J'attends. Que passe le mauvais temps, qu'on fasse comme avant. maladie souvent, c'est vrai, j'attends. Que passe le mauvais temps, et qu'on fasse comme avant. je suis pas certain d'avoir brisé la place, j'suis pas certain, mais pour éviter la casse. Ma petite lady, Melody. Donc, cette chanson reste toujours une boucle entre le La, le Mi majeur, le Fa dièse mineur et le Ré. Commence sur le... La chanson commence sur le La. Je me baladais souvent, c'est vrai, j'attends Deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, la mi fa, la mi fa dièse, ré, la mi fa dièse. Mais je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae, elle me suit à chaque voyage. Voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et oui, des fois, il fait plaisir de changer un petit peu. N'hésite pas à mettre en commentaire les chansons que vous voulez apprendre en tuto. Et puis, euh, encore merci pour tous les commentaires que vous peux poster sous mes vidéos. Euh, merci pour tous les pouces. Merci pour tous les partages. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Doubois